Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier, également cofondateur de l'entreprise Investissement Locatif, une société qui t'accompagne eh dans des investissements très rentables dans une quinzaine de zones géographiques en France. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui, selon moi, fait toute la différence pour un investisseur immobilier, la différence entre un investisseur qui réussit, un investisseur qui échoue, et cette différence-là, c'est ce qu'on appelle le mindset ou état d'esprit l'état d'esprit de l'investisseur immobilier, c'est ce qui fait toute la différence. Pourquoi Parce que entre quelqu'un qui va baisser les bras aux premières difficultés, entre quelqu'un qui va se laisser abattre par une conjoncture difficile, peut-être comme celle qu'on est en train de connaître si tu regardes la vidéo pendant la période de confinement, la période de coronavirus, et la différence avec un investisseur à succès, quelqu'un qui garde la foi, quelqu'un qui est motivé, qui se forme, et c'est ce qui fait vraiment toute la différence qui m'a permis moi, en tant qu'investisseur, d'accumuler des millions d'euros d'immobilier tout en partant de zéro il y a seulement quelques années et en très peu de temps puisque je l'ai fait en seulement quatre années. Dans cette vidéo, on va donc voir et eh bien le mindset, le mindset, cette notion. Qui est cher aux investisseurs et aux entrepreneurs puisque comme tu le sais souvent eh bien je t'appelle un entrepreneur de l'immobilier non pas parce que tu entreprends dans le bâtiment souvent quand on dit entrepreneur on parle d'entrepreneur du bâtiment c'est un raccourci ce qui signifie dans notre bouche à Michael et à moi que tu es entrepreneur du développement de ton patrimoine tu investis sur toi-même et tu investis dans l'immobilier locatif en utilisant tous les leviers possibles que ce soit sur l'exploitation du bien en utilisant des modes d'exploitation plus astucieux ou alors en créant de la valeur dans toutes les étapes et eh bien de l'investissement immobilier en tant que tel. Dans cette vidéo on va voir les neuf points qui font qu'un investisseur immobilier est un investisseur à succès, les neuf points qui vont t'amener dans l'après crise ou même pendant la crise et eh bien au succès dans tes investissements immobiliers. Ces 9 points ce sont des notions très importantes qu'il faudra que tu gardes bien en tête pour renforcer ton mindset et qui vont faire de toi eh bien demain, l'investisseur à succès que tu rêves d'être. Alors partons tout de suite sur le premier point. Alors le premier point, c'est que si tu veux être différent des autres, si tu veux faire partie des 1% qui réussissent dans l'investissement locatif et globalement des 1% des gens les plus riches en France, parce que tu auras développé un patrimoine immobilier conséquent, eh bien il faudra tout simplement réfléchir différemment de la masse. Alors qu'est ce que ça veut dire Ça veut dire que globalement, quand on veut avoir des résultats anormaux, mais anormaux positivement, eh bien il faut souvent sortir des sentiers battus et ne pas copier la stratégie qu'applique 99% de la population sinon tout simplement tu auras les mêmes résultats qu'eux. Ça veut dire quoi Ça veut dire se différencier des autres, ça veut dire ne pas forcément déjà en, en un écouter les sirènes, eh bien des gens qui vont être négatifs autour de toi, qui vont te dire que tu vas échouer, qui vont te dire que pour une raison x y ou z il ne faut pas te lancer dans l'investissement locatif qu'il ne faut pas entreprendre parce que c'est dangereux entreprendre c'est risqué et qu'il faut suivre la voie de la masse c'est à dire faire ton métro boulot dodo aller tranquillement et eh bien euh, travailler chaque jour ne rien faire d'autre passer le reste de ton temps sur des séries télé et, euh, et après et eh bien tout simplement récolter les fruits de ces efforts là bah, les fruits de ces efforts là tu les connais si tu ne fais rien de différent si tu ne prends pas de risques si tu n'investis pas sur toi, si tu n'investis pas du temps, tu auras les mêmes résultats que les autres, effectivement. Ça veut dire que tout simplement, tu devras attendre de manière passive que l'État veuille bien t'attribuer une retraite, veuille bien prendre soin de toi, alors qu'il n'est pas là pour ça. Gilets jaunes se sont regroupés ici, sur la place de la Concorde, dans ce quartier où se trouve le palais présidentiel, où se trouve également la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, l'Assemblée nationale juste derrière la scène, mais en face de la place de la Concorde, et c'est cette manifestation qui n'avait pas été autorisée par la préfecture de police. L'État providence, une notion qui fonctionnait très bien à l'époque de nos parents, dans les années 60-70, quand l'État était fort. Mais on voit aujourd'hui que de plus en plus, les gens doivent ne compter que sur eux-mêmes et donc ils doivent sortir des sentiers battus. Dans l'immobilier, ça veut dire quoi Ça veut dire que souvent, monsieur, madame, tout le monde veulent être propriétaire de leur résidence principale. Ils ne comprennent pas pourquoi eh bien tu veux attendre pour ta résidence principale et que tu veuilles au départ utiliser ta capacité d'investissement, ta capacité d'endettement pour investir dans l'immobilier locatif rentable. Ils ne comprennent pas ta stratégie. Beaucoup de gens vont simplement s'acheter une résidence principale et ensuite attendre attendre de manière passive que ça se rembourse et ils ont raison, ils s'enrichissent plus bien sûr qu sont, que s'ils étaient locataires. Mais en revanche, ils ne vont pas aller chercher la marche au-delà, ils ne vont pas aller acheter leur premier bien locatif, leur deuxième bien, leur dixième bien locatif. Et ça justement, c'est quelque chose que tu dois fuir en tant qu'investisseur immobilier, tu dois garder en tête qu'il va falloir te différencier et qu'il va falloir aller chercher cette marche supplémentaire, aller faire cet effort supplémentaire par rapport à la masse. Le point numéro 2 que tu dois garder en tête dans ton mindset d'investisseur locatif, c'est d'investir dans ce que tu comprends. Investir dans un marché qu'on comprend, c'est ce que conseille toujours le célèbre investisseur Warren Buffett qui te dira toujours d'investir dans des business que tu comprends et c'est ce qui a fait lui sa fortune. Il a investi dans des business, à chaque fois il en comprenait le business model. C'est ce qu'on appelle aussi le bon sens paysan. J'adore moi cette, cette notion parce que souvent quand je parle avec des entrepreneurs qui ont des euh, grandes réussites, qu'ils soient investisseurs immobiliers, entrepreneurs dans des business, souvent en fait ils ont un bon sens paysan. C'est tout simplement une boussole du businessman. Ils se disent de manière terre à terre, je comprends le business, moi je comprends que j'ai un locataire qui paye un loyer et que je rembourse un crédit à la banque. C'est hyper simple sur le papier, c'est hyper simple à comprendre. Donc derrière je vais essayer eh bien, de maîtriser tout ce qui est autour, d'optimiser au max et ensuite de dérouler. Souvent, les gens me disent « Manuel, comment tu as fait toi pour accumuler plusieurs millions d'euros de patrimoine immobilier ?» Mais en fait, la réponse est assez simple. J'ai euh, cherché à analyser ce business, j'ai compris le business, j'ai compris et tu trouveras beaucoup d'infos sur notre chaîne YouTube pour vraiment eh bien, te plonger dans la tête d'un investisseur immobilier, comprendre les leviers et les ficelles qui font la différence. Et une fois que tu as compris, bah, c'est dans l'exécution. Souvent, les gens me disent « Manuel, comment tu as fait pour dérouler autant ?» Tout simplement, j'ai accéléré. Je me suis dit « Ok, j'ai compris le business, j'ai testé, ça fonctionne sur une opération, Maintenant, je vais exécuter et je vais accélérer. Et c'est souvent cette étape-là qui manque aux gens. Ils comprennent, ils se renseignent, ils regardent des vidéos théoriques, ils achètent des formations théoriques et derrière, bah rien. Ils vont pas exécuter, ils vont laisser passer du temps et ils pensent parce que c'est un biais humain, ils se rassurent en se disant comme j'ai fait l'effort d'acheter cette formation, comme j'ai fait l'effort de regarder ces vidéos, au fond, j'en sais plus que 99 des gens, au fond, ça me suffit. Ils ne passent pas à l'action et donc ils passent à côté, eh bien, de ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est ce fameux passage à l'action, cette exécution à marche forcée qui va faire en sorte que eh bien vous allez acheter un grand nombre de biens immobiliers ou alors vous allez être dans le cas eh bien des 99% de gens sur cette terre qui ne possèdent qu'un bien ou très peu euh, d'actifs immobiliers. En 3 c'est savoir bien s'entourer. Comme l'expliquent Mark V. Hossen et Robert Allen dans leur livre Réveillez le millionnaire qui est en vous vous ne pourrez pas réussir seul. Tous les gens qui réussissent c'est des gens qui arrivent à aller chercher au maximum en s'entourant de La meilleure façon possible à chaque fois, les bonnes compétences au bon endroit. Est-ce que j'aurais pu monter euh, des montages aussi complexes que ce que j'ai fait dans ma vie d'investisseur pour posséder des biens à travers des sociétés, des systèmes de holding seul Bien sûr que non. Je suis allé chercher les compétences de notaire, d'avocat fiscaliste, d'experts comptables. Est-ce que j'aurais pu trouver toutes ces pépites, trouver tous ces biens immobiliers rentables seul Bien sûr que non. J'aurais pas pu en acheter autant. Je me suis reposé sur notre équipe de chasseurs immobiliers, je me suis reposé sur des agents immobiliers, je suis allé créer un réseau de manière globale. Est-ce que j'aurais pu mettre en location moi-même, passer tout mon temps à louer aux locataires Bien sûr que non, je me suis reposé sur nos compétences et sur les compétences métiers des gens qui travaillent au sein de nos agences immobilières. Est-ce que j'aurais pu suivre tous ces chantiers-là Bien sûr que non. À un moment, si tu souhaites accélérer, si tu souhaites faire mieux que ce que tu sais faire toi-même, et eh bien il n'y a pas le choix, il faut s'entourer des meilleurs. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à comprendre. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, systématiquement, on achetait des outils. Je vous prends un exemple, des outils métiers. Et avec Mickaël, on se disait ben, « On n'a pas beaucoup d'argent, on va prendre les moins bons outils sur le marché, mais en tout cas les moins chers. » On regardait avant tout le prix et on ne regardait pas forcément la valeur générée derrière. On regardait une liste de 10 outils et on disait « Cet outil-là, il est gratuit, cet outil-là, il est moins cher, je commence avec ça. » Aujourd'hui, on est des investisseurs et des entrepreneurs à succès. On a une centaine de collaborateurs dans l'équipe. On a énormément de biens immobiliers. On a un mindset qui est très différent. On cherche systématiquement pour gagner du temps et pour aller plus vite, plus fort à s'entourer des meilleurs. Moi, c'est ça que je veux te communiquer. Même si tu es débutant, on ne fais pas l'erreur de regarder systématiquement au rabais, de vouloir pour quelques pourcents parfois ne pas passer par les meilleurs, que ne vouloir être au rabais sur tes outils immobiliers, sur tes outils métiers. Moi, ce que je te conseille aujourd'hui, si tu veux aller vite, si tu veux aller fort, si tu veux devenir riche grâce à l'investissement immobilier et l'entrepreneuriat, systématiquement acheter les outils leaders, tu gagneras énormément de temps. Tout simplement parce que quand tu commences ta relation avec quelqu'un qui n'est pas le meilleur, un prestataire qui n'est pas le meilleur, quand tu commences à utiliser des outils qui ne sont pas les meilleurs, tu auras systématiquement un temps si demain tu veux passer aux meilleurs outils. Et crois-moi, si tu as du succès, tu vas vouloir le faire. Eh bien, pour migrer et ce temps de migration, pour moi, il est mal investi. Et je t'en parle d'autant plus librement que j'ai fait toutes ces erreurs là et donc je te témoigne mon expérience pour que tu puisses les éviter. Si tu veux avoir du succès dans l'investissement immobilier, si tu veux avoir du succès dans l'entrepreneuriat, il faut que tu aies un mindset de millionnaire, il faut que tu aies un mindset de winner et ce mindset là c'est très simple c'est toujours les meilleurs outils et les meilleurs prestataires et toujours déléguer tout ce que tu peux pour t'acheter du temps et ce temps là tu le passes à te former à mieux comprendre les choses et à accélérer dans tes business. Le point numéro 4, si tu veux avoir du succès, si tu veux avoir le meilleur mindset pour réussir dans l'investissement locatif, c'est te faire confiance. Souvent les gens n'ont pas confiance en eux parce qu'ils se disent je suis débutant au final je ne sais pas, peut-être que je fais une erreur etc. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions et une fois que vous avez trouvé ce que vous pensez être la bonne solution, avancez. Ne vous trouvez pas bloqué par la peur, ayez confiance en vous. Pour gagner en confiance c'est très simple, il faut essayer de se reprogrammer au niveau mental. Moi à l'époque j'étais coach et en fait quand j'étais coach eh bien j'apprenais aux gens à avoir confiance en eux. Avoir confiance en soi c'est être capable de connaître ses faiblesses mais aussi connaître ses forces et pouvoir capitaliser dessus au maximum. Aie confiance en toi, écoute toi et surtout dis toi que tu es une personne exceptionnelle et qu'en passant à l'action eh bien ça sera toujours mieux que d'en rester dans l'immobilisme comme certains le font. Le point numéro 5 c'est penser à long terme. Trop de gens regardent le marché immobilier attendent une petite baisse. Et c'est encore plus vrai dans cette période de crise. Les gens sont dans l'attentisme plus que jamais. Et je peux le comprendre, je peux comprendre que certains ont peur. Mais moi, personnellement, en tant qu'investisseur, je sais que je dois avancer. Je fais tout ce que je peux pour faire avancer mes dossiers en cours d'investissement locatif, des dossiers personnels. Pourquoi Parce que je crois eh bien, que l'immobilier est une affaire de long terme. Pourquoi je dis ça Parce que souvent, les gens vont être dans l'attentisme. et vont se dire bah, je vais attendre dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et après, ils regrettent, ils se disent bah voilà, si j'avais investi trois ans avant, j'aurais perçu des loyers sur toute cette période, j'aurais amorti du capital, j'aurais accéléré. Parfois, j'aurais eu, euh, bénéficié en plus de plus-value, parce que souvent, on voit par expérience que dans le temps, l'immobilier augmente. Mais ne, ne réfléchissez pas dans le petit calcul court terme. L'immobilier, c'est du long terme, c'est sur 10 ans, 20 ans, et vous allez vous enrichir dans la durée. Donc, mettez en place tout de suite le système de manière à pouvoir vous enrichir. Lancez votre système d'enrichissement qui va vous faire gagner de l'argent chaque jour, chaque mois qui passe, et vous enrichir dans la durée. Le point numéro 6, c'est de diversifier tes sources de revenus. Plus que jamais en période de crise, on le voit, il faut diversifier ses sources de revenus. Tu peux peut-être acheter en fonction de l'argent que tu as, des actions en bourse, de l'immobilier, en utilisant bien sûr l'effet de levier du crédit. Pourquoi pas des cryptos Pourquoi pas de l'or Voilà, diversifier au maximum et même, je vais aller plus loin, si tu as la chance d'avoir un gros capital, essaye de diversifier en devise, d'avoir de l'argent dans différentes banques sur différents continents. Cette diversification de ton épargne, cette diversification de tes sources de revenus, eh bien, te permettra de tenir face à n'importe quelle crise et surtout eh bien de gagner en liberté financière. Puisque dans ton mindset de millionnaire immobilier, eh bien, le but, c'est quoi C'est d'avoir des systèmes de revenus passifs qui te font gagner de l'argent en permanence, quelle que soit l'orientation de la crise et quel que soit également eh bien, le fait que tu travailles ou que tu sois à la retraite. Personnellement, avec les biens immobiliers, les systèmes que j'ai mis en place, j'ai des loyers qui tombent chaque mois, que je me lève le matin ou que je me lève pas. J'ai des business qui tournent également sans moi, mais aujourd'hui, bien sûr, je suis passionné, je veux développer ces business. Parfois, les gens me disent « Manuel, mais si tu as tous ces revenus locatifs, pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de travailler, que tu ne profites pas de ta rente Est-ce que tu es vraiment rentier ?» Le mindset d'investisseur, eh c'est de toujours être également dans l'action. Parce que quand on est un investisseur, on est souvent passionné et ça va rejoindre le point numéro 7. Le point numéro 7, c'est d'être curieux et d'avoir de l'envie. Depuis notre plus jeune âge, on s'intéresse à plein de choses, on s'intéresse à plein de sujets et moi je te conseille de garder ce côté curieux, de garder ce côté euh, émerveillé de tout et c'est ce qui fait en fait que tu réussiras parce que si tu n'as pas envie de faire les choses, si tu fais tes investissements à reculons, si tu t'intéresses à l'immobilier à reculons, tu dis bah, je suis obligé mais j'ai pas envie, tu vas échouer. Si par contre tu es curieux, que tu t'intéresses réellement au sujet, que tu as de la passion Eh bien comme dans toute chose, quand on est passionné, tu vas surmonter toutes tes difficultés pour derrière eh bien, réussir à investir dans l'immobilier rentable. Le huitième point, c'est de toujours apprendre. Toujours apprendre, toujours avoir une soif d'apprendre. Ça va avec la curiosité. On a l'envie de se dépasser, on a l'envie de se challenger. Et c'est ce mindset-là que l'investisseur millionnaire immobilier a. Et c'est celui que tu dois avoir si tu souhaites atteindre cet objectif-là. Pourquoi Eh bien parce que apprendre. aujourd'hui, on a la chance d'avoir de l'information disponible gratuitement et on en fait partie, on y participe puisque sur les chaînes Investissement locatif, tu trouveras des centaines de vidéos qui vont te permettre de te former, d'apprendre et donc d'être meilleur pour tes investissements locatifs de demain. Enfin le neuvième et dernier point que je voulais te dire pour réussir tes investissements immobiliers, pour avoir le meilleur mindset et devenir un millionnaire immobilier, c'est de s'inspirer toujours des meilleurs. Moi dans le business quand je regarde des gens, je ne me dis pas bah, quel est euh, sur le marché celui qui échoue et je vais aller voir et puis peut-être m'inspirer de ces, ces stratégies. Ça paraît logique mais inspire-toi toujours des meilleurs, il faut que tu aies des mentors, il faut que tu suives les traces de ceux qui ont les résultats que tu souhaites avoir dans l'investissement immobilier. Si tu veux avoir des gros résultats, si tu te passionnes pour le sujet, eh bien il faut que tu regardes et que tu suives et que tu t'inspires de ce qu'au font des plans d'action qu'ont ceux qui réussissent. On a la chance avec internet d'avoir énormément de gens et j'en fais partie qui partagent leurs résultats. Tu peux me suivre par exemple sur Instagram, tu peux voir ce que je fais chaque jour pour avoir des résultats tu peux voir mon état d'esprit voir comment j'affronte les crises toujours en essayant d'être optimiste et en gardant le sourire toujours également en essayant de prévoir ce qui va se passer demain c'est comme ça et eh bien que demain tu pourras avoir les résultats que tu veux dans l'immobilier j'espère que ces 9 points eh bien t'éclaireront pour avoir le meilleur mindset le meilleur mindset pendant la crise et après la crise parce que après la pluie vient eh le beau temps c'est très simple, mais le mindset de l'investisseur à succès, c'est le mindset de quelqu'un qui reste toujours positif, qui voit le verre à moitié plein et qui reste positif avec la chance de ce qu'il a aujourd'hui. Si tu as cet état d'esprit-là, eh bien, crois-moi, tu vas réussir. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Me mettre en commentaire si certains eh bien, de ces conseils ont résonné en toi. Est-ce que tu les appliques déjà Est-ce que tu veux les appliquer demain Comment aujourd'hui tu réagis par rapport à cette crise Est-ce que tu as peur parce que ça peut être le cas également. Et comment tu vois les choses positivement, mets-le-moi dans les commentaires et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao